Salut tout le monde, je m'appelle Geoffrey et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à modéliser une boule assez stylisée qui sera en fait euh, une sorte de bouton de jeu vidéo euh, à la Dragon Ball. Et donc, avant de commencer le tutoriel, je tenais tout d'abord à vous remercier parce qu'en fait, bientôt, on va atteindre les 1000 abonnés en avance doucement mais sûrement... Et donc là, après, ceci dit, nous allons commencer le tutoriel. Ah ouais, comme d'habitude, nous allons supprimer tous les éléments de base de la scène. Mais avant, petite manipulation ici. Ah, ok. Je mets ça là. Et nous sommes prêts. On va supprimer tous les éléments de base de la scène. On va se placer en vue du de dessus. On va importer euh, un cercle. On va augmenter son nombre de subdivisions pour avoir euh, des arrondis quand même ici ou quoi. Du coup, ici, le nombre de subdivisions va pouvoir représenter euh, le nombre de vertices. Et donc là, on va mettre ça à 60. Et là, c'est bon. On part en Edit Mode. Ici, on va juste faire F pour fermer la face. Et c'est tout. On va maintenant aller en Object Mode. Et ensuite, on va importer un texte. Du coup, pour importer un texte, on est ici. Là, on va euh, modifier son origine, comme ça. Origine tout géométrie. On va faire régie, on va le placer ici, et on va le scaler comme ça facilement. On va modifier sur les textes. Voilà, on peut mettre euh, game parce que c'est un bouton de jeu vidéo. Là, on déplace ici. Et là et on va également modifier sa police du coup on part dans les propriétés du texte on passe font et sur fonte, on va cliquer là open et voilà on a toute une galerie de police que l'on peut euh, prendre et donc euh, moi je vais choisir celle ci ouais. C'est plutôt cool. Scale comme ça. On passe sur la vue de face. Et on va euh, continuer. Alors on part sur le géomécrit. Ici. On est extrude. Du coup lorsqu'on extrude c'est genre automatique. C'est celui-là Z Et c'est assez logique ça. Et on va faire euh, bubble. Du coup on va remonter la valeur du diff un tout petit peu. Ouais. Euh, S'il y a un problème de coloration un peu comme ça, certains endroits sont plus gris que d'autres. Ça veut dire qu'en fait, on a un problème de normal pour résoudre ce problème sans toutefois, euh, sans toutefois le convertir en mèche. On peut venir dans les modifiers et ajouter le modifier euh, et split. Du coup, là c'est mieux maintenant. Et pour les soucis d'affichage, toujours dans la vue porte, on va cliquer là pouvoir euh, voir nettement les arrondis et là on revient ici pour peaufiner un peu ça comme ça c'est plutôt bon je pense ici là ok et là maintenant nous allons faire un shift A et pour importer notre dernier primitif la uv la subdivise 2 euh, ici on la smooth et on la scale un tout petit peu pour qu'elle soit euh, au-dessus du moins pour qu'elle couvre nos creux. Cycle. ok ceci étant fait nous pouvons maintenant passer au shading la partie la plus importante parce qu'en fait ici je vais vous montrer comment faire euh, dégradé radial C'est quand même quelque chose que j'ai pas vraiment fait depuis. Et donc là, on va appuyer sur la touche slash. Alors du coup, on va d'abord cacher ça. Celui-ci. On appuie slash pour faire revenir les autres. On va sélectionner ce monsieur-ci et on va cliquer sur New. On appuie sur Slash pour le placer au premier plan. Et c'est avec lui qu'on va travailler pour un début. Alors, ici, on va travailler toujours avec le principal bsdf, c'est pas obligé, mais puisqu'il est déjà là, on va travailler avec lui. On va faire Shift A, et on va importer une texture coordi coordinate. Euh, on va importer une texture radiale, parce qu'en fait, texture radiale, pour faire des dégradés. Euh, ouais. Du coup, c'est pas vraiment une texture radiale, mais c'est gradient texture, du coup, pour créer des dégradés. Et donc là, on va, on va connecter la sortie color ici avec la base color là. Puisque c'est une texture, euh, on peut utiliser sur le mapping pour euh, déplacer les différents éléments de la texture sur l'axe des X ou bien sur l'axe des Y. Voilà, ça va dépendre de vous. Donc là, on parle d'un vecteur. Ici, on va sélectionner mapping. Euh, sortie générée avec le vecteur ici, comme d'habitude. Sortie vecteur avec le vecteur ici et là il n'y a rien de nouveau euh, ici c'est une couleur noire et blanc et ici on va modifier le type de dégradé qui est de base à linéaire pour mettre euh, quadratique sphère là on a ça rien à changer on va euh, importer alors pour échanger le seul c'est pas trop c'est pas trop si mon blender est bug ah, euh, mais ça m'étonnerait, c'est la dernière version. La version 3.0 stable en plus. Ok. Bon là, on va faire Shift A. Et on va importer un conveyor. Du coup, nous recolorons. On la place là. On peut déplacer ici comme ça. On a ceci. Euh, Jusque-là, rien d'extraordinaire. Euh, actuellement, on a déjà notre radial, mais sauf qu'en fait, il est mal positionné. Du coup, on va, on va utiliser le vecteur mapping, comme je l'ai dit, ça permet de déplacer les différents éléments de la texture. Et donc, ici, on va par exemple déplacer sur l'axe des X de moins 0,5. On va faire de même sur l'axe des Y, moins 0,5, du coup, ça fait moins 0,5. Et on va s'amuser ici, maintenant, avec notre colorant. Ouais, Vous voyez que là, on a notre dégradé stylisé. Et là, on avance. Et là, on recule. Okay. Et voilà. Euh, là, on peut encore déplacer. Ok. Vous voyez que là au centre on a notre couleur blanche et tout au bord on a la couleur noire. Ça fait euh, tout le dégradé qu'on voulait. Et bah, et si vous voulez vous pouvez également ajouter chez d'autres euh, couleurs. Mais bah, pour ce tutoriel pour ne pas compliquer les choses on va juste mettre deux couleurs et, et c'est tout. Donc là on va modifier la couleur noire afin de mettre une couleur orange. Voilà. La couleur orange qui sera au bord sera en fait euh, plus foncée que celle qui sera au centre. Du coup ici on va diminuer l'intensité de la couleur. On est ici. On va maintenant mettre une couleur euh, orange plus foncée. Là qui sera max. Cette couleur on va un tout petit peu l'augmenter comme ça. Et ici on va augmenter ça là. Euh, on va monter ça comme ça. Euh, mais on peut faire mieux que ça. Ici, -à ici, là, là, là. là. Et donc là, on a notre toute première partie. Euh, on va effectuer une petite manipulation sur le principal BDF parce qu'en fait, on va augmenter la valeur de la happiness. On a ça, qui plutôt stylisé, je pense. On fait slash, on fait revenir le second élément. On sélectionne là, nouveau matériel. Et là nous allons laisser la couleur blanche parce que bah, elle est géniale sur le coup. On va juste diminuer bien augmenter la valeur de la roofness. Ok, cool. Euh, maintenant on va s'intéresser à notre euh, sphère. Du coup on la sélectionne. On crée un nouveau matériel. Euh, le rendu sera fait avec Cycle et du coup, pour les configurations, on va faire quelque chose d'assez différent par rapport au config de Eevee que l'on euh, réalise souvent. On va ajouter un shader, le shader euh, Glace parce qu'on va créer une glace en quelque sorte. On connecte la sortie BZF avec la surface, on a ça. On va créer quelque chose de transparent et donc on va importer le chiffre transparent qu'on va placer ici. Si on connecte le transparent avec la surface, on obtient quelque chose de noir bah, alors que nous on voudrait en fait une glace transparente. Et donc, on va utiliser ce que Blender appelle le mix shader pour mixer les deux là et là. Euh, mais là, on a un farter qu'on a pré-utilisé. Et pour l'utiliser, je vous invite à me suivre à la lettre ou presque. On va importer euh, en convecteur le conveite mathématique et ensuite euh, on va importer euh, light path du coup chemin de lumière on va connecter ici euh, la sortie shadow ray avec la valeur 1 et diffuse avec la valeur 2 là on clique ça ici attend ok on a notre euh, matériel transparent et donc il peut arriver qu'en fait en essayant de réaliser le tutoriel vous piquez plutôt ça ici et voilà dans ces cas là ça ne va pas marcher euh, parce qu'en fait euh, ça va genre chercher à faire ça transparent directement pap, pap, ici et ça ne va pas donner du coup euh, il faut mettre la glace en haut ici et le transparent en bas. Pour terminer les petites configs, on va aller dans les paramètres des matériaux. On va cliquer sur euh, Subsurface transluc. Je pense que c'est translucent. On tu comme ça. Translucent. On coche ici et Screen Space On coche ici. Et bon là, je pense que c'est quasiment tout. Euh, pour le rendu, comme je l'ai dit, on va le faire avec Cycle, du coup on vient ici, Easy, on met Cycle. Pour le background, on va utiliser une image HDRI, et donc là on part sur, un clic sur Color, euh, Environnement, Texture, Open. J'ai mis une HDRI sur mon bureau, je l'ouvre tout simplement. Et je viens dans le layout. Et maintenant là, on va positionner nos caméras. À part sur la vue de profil. En oh, n'importe nos caméras. On va la déplacer sur l'axe des Y. Apparemment, on ne pas se déplacer. Euh, ouais, elle se déplace à présent. Vue de dessus. On appuie N. On vient sur item. Bon, que c'est ici. On va faire une rotation. Sur l'axe des Z comme ça, du coup, on va faire une rotation de moins 90 degrés ou de 0 alors, ouais, des 0 ça passe Place ici. On pas en vue caméra, euh, on va euh, bloquer la caméra par rapport à la vue ici en dézoome on place ça. Alors, on va un peu aller en vue comme ça. Je pense que là c'est bon. Ok, super. Tac-tac. Ok, super. Euh, on visualise à quoi cela ressemble. Et ici, on va travailler avec nos G pu on clique ici je lance ok on va diminuer la taille des nombres de notre texte parce que c'est quand même assez grand bon vue caméra on va encore un peu déplacer ça ça. Euh, si vous voulez, on peut aussi. Euh, bah, au final, je vais augmenter là, ici. Là, il a. On le sélectionne. Et les amis, c'était presque tout pour le tutoriel, j'allais oublier. Euh, au niveau des paramètres du moteur de rendu, là, euh, on va euh, faire un fond transparent. Du coup, on va cliquer ici. Et voilà, c'était tout pour le tutoriel. Vous savez maintenant comment créer un dégradé radial sur une surface plate. Euh, vous savez maintenant comment créer un matériel transparent avec Cycle. Et Vous savez comment maintenant réaliser un objet stylisé avec Blender, du coup, vous le savez déjà quand même, ouais, je suppose. Ciao les gars.